Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo suite à la demande sur le site depuis le forum demande de tuto euh, pour la création en fait d'un miroir j'avais déjà fait euh, une vitre où on voyait euh, en transparence à travers là je vais vous montrer comment euh, créer rapidement et facilement un miroir donc j'ai mis en scène ici euh, le evan des standards à 7 sur euh, un petit terrain Bon rien de bien compliqué euh, et on va essayer de créer tout de suite un miroir alors pour ce faire on va devoir créer un shader et des scripts alors attention nous inquiétez pas c'est pas une chose aisée mais on va avoir de l'aide parce qu'ici sur l'unify community vous avez mirror reflection 4 et vous avez ici euh, les scripts le script qui va bien et euh, le shader donc on va tout de suite commencer donc pour ce euh, faire je vais ici sur ma scène rajouter bah, un plane qui va me servir tout simplement ici euh, de miroir donc on va le positionner un peu plus loin, il va être assez grand, mais c'est pas très grave, on va s'en servir comme ça. Donc je vais lui faire faire ici une rotation sur lui-même. On peut voir ici que je suis dans moins 50, donc je vais le mettre tout de suite à moins 90 degrés pour bien le mettre euh, en face. Donc ici, on peut voir que j'ai ici un genre de miroir, alors qui est un peu grand, mais euh, peu importe, c'est pas très grave. Donc ici, je vais le renommer ici euh, Mirror, tout simplement, et je vais le renommer correctement, voilà, Mirror. Et j'ai donc ce miroir donc la première chose à faire je vais devoir créer ici euh, un shader donc je vais créer un shader en standard surface shader et je vais l'appeler euh, bah, mirror de nouveau et on va tout de suite créer un matériel qu'on va appeler bah, vous vous doutez bien mirror mat pour matériel donc je vais glisser directement mon shader que je viens de créer dans le euh, matériel mirror mat donc jusque là rien de bien compliqué et ce matériel je vais l'affecter ici euh, à euh, mon euh, plane qui est renommé Mirror, et comme on peut le voir, il est bien là donc jusqu'ici tout va bien donc maintenant on va devoir euh, en fait modifier grâce euh, au script qu'on va récupérer sur le site Unify donc je vais le mettre à disposition rassurez-vous euh, au niveau du, de l'article toujours sur le site donc ici on peut voir que j'ai bien alors je vais rapetisser un petit peu Voilà, j'ai bien ici mon script hein, euh, qui est custom mirror et on va le remplacer tout simplement ici par le shader ici qu'on nous a mis mirror shader donc on va copier tout simplement cette partie et on va coller ça directement sur le script donc jusque là rien de bien compliqué j'enregistre je reviens au niveau de unity et là on peut voir que pour le moment rien ne se passe maintenant on va devoir euh, créer le script c -sharp pour gérer ça donc on peut le voir ici euh, ce script ici il s'appelle mirror reflection on va faire un copy, je vais le créer tout de suite donc on va créer un c -sharp script je vais coller le nom pour pas avoir de soucis. Voilà, et on va éditer ce script. On va éditer ce script, voilà, reload all. Et je vais simplement maintenant bah, copier l'intégralité de ce script ici dans le mien. Donc vous voyez, euh, très simple, hein, c'est mis à disposition. Donc vous pouvez aller voir comment ça fonctionne. Les shaders ne sont pas forcément faciles à comprendre. Mais vous pouvez voir qu'avec Unity, on peut trouver pas mal de choses et euh, s'en servir. Donc ici, je copie. J'enregistre mon script. On peut voir ici que j'ai euh, alors quelque chose en rouge, c'est déprécié, donc on verra bien. Hop, donc I made a backup go ahead. Donc ça va justement euh, la, la pique que vous allez voir qui est dépréciée. Unity va en fait tenter la modification. Donc c'est parti. Voilà, finish head Et ici j'ai plus que des warnings, donc c'est bon. Et si on va au niveau du code yes to all, on reload, yes hop, on peut voir que tout ce qui était en rouge a été modifié, donc c'est parfait tout fonctionne, j'ai encore ici quelques appuis obsolètes mais rien de bien méchant comme vous pouvez le voir, donc ici euh, bah, j'ai fait ce qui était demandé et on va maintenant euh, aller voir au niveau du miroir on va simplement ici glisser ce script sur le mirror, et là on peut voir déjà que j'ai ici euh, quelque chose, on peut voir je vais le remonter un petit peu, on va aller faire play, on va voir ce qui se passe donc, il est où mon miroir Il doit être un à peu, pr peu près devant. voilà. Et on peut voir que je me vois bien dedans. Sauf que le seul souci, c'est que c'est euh, assez dégueulasse. Et ça, c'est normal, tout simplement, parce que si vous allez au niveau du script qui a été posé sur le miroir, vous pouvez voir que si j'ai une texture size de euh, 256. Donc, je vais la passer en 2048, par exemple, euh, pour euh, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, et là, ça devrait être beaucoup plus sympa. Et là, on peut voir que j'ai bien une réflexion nickel au niveau de mon miroir. Voilà. Donc là j'ai utilisé un plane évidemment, euh, mais euh, vous pouvez euh, très bien euh, utiliser un, un miroir, une télévision, enfin tout ce que vous voulez, vous doutez bien que tout ça va fonctionner. Donc voilà une, un moyen très simple de faire euh, un miroir, en fait très correct hein, comme vous pouvez le voir. Alors évidemment ici avec mon Evan j'ai des réglages au niveau de la caméra qui sont pas terribles donc je vais ici le modifier pour qu'on voit un peu plus euh simplement donc au niveau de la caméra. Euh, ma caméra, ma caméra, ma caméra. Et tététét. Alors je la trouve pas. Allez là voilà. Donc j'ai ici un hit dumping. Alors ce que je vais faire, je vais carrément enlever le script de Smooth Swallow et on va filmer ça de loin. On va modifier la position de la caméra pour qu'on voit ça de plus près. Et euh, donc voilà, ici, il faut que je retrouve mon miroir qui est, qui est qui est juste en face ici, comme on peut le voir. Donc je vais me mettre comme ça, voilà. Et je vais remonter un petit peu la caméra, voilà, on peut le voir. Donc je vais faire Play. Je vais d'ailleurs me mettre en plein écran, ce sera plus simple. Hop et on va terminer là-dessus. Vous avez pu voir que c'est très simple. Voilà. Donc, j'ai ici Evan qui va arriver. On le voit en, en, en façon en miroir. Et ici, on peut voir que j'ai vraiment... Euh, pas de souci au niveau euh, du miroir, ça fonctionne très bien. Donc évidemment là il est un peu démesuré, on voit derrière euh, ce qui se passe. Mais euh, voilà, ça fonctionne sans aucun souci. Et c'est très simple à mettre en œuvre. Voilà, donc j'espère que cette petite astuce, euh, ce petit tuto va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, un petit commentaire. Allez voir sur le site, euh, si vous voulez récupérer le code, il sera disponible en copier-coller, ça vous évitera de chercher. Euh, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye